Hey, nous revoilà pour un épisode des comptines de la Défense dans lequel on va voir une chanson qui est très connue, que vous connaissez tous. Il était un petit homme, pirouette cacahuète. Ouais really. ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Oui Mais pourquoi c'est une comptine si connue et si appréciée Je me posais vraiment la question. Surtout au vu des paroles, on va essayer de regarder ça. Alors cette première strophe est assez facile à analyser. Un petit homme, on pourrait penser éventuellement que c'est un nain ou alors euh, un pygmée, éventuellement avec cette maison particulière qui est construite, puisque bon, c'est une maison, une drôle de maison, on sait que c'est pas une maison conventionnelle. Euh, ensuite, c'est le, le petit texte qui dit « pirouette, cacahuète » qui m'interpelle. Moi ça me fait penser au cirque. Une personne qui est capable de faire des acrobaties, des saltos, des vrilles, euh, et qui impressionne les gens, euh, ou alors qui ressemble à un singe, puisque les singes sont capables de faire des acrobaties et des pirouettes, et du coup les gens lui balancent des cacahuètes. Bon, c'est vrai qu'on pense surtout à des singes dans des eaux quand on parle de les nourrir avec des cacahuètes. Mais il existe une expression « payer en monnaie de singe » signifiant « escroquer quelqu'un en le payant avec une chose sans réelle valeur ». Elle a probablement été inventée par Saint Louis au XIIe siècle, lorsqu'il autorisa les montreurs de singes à payer le droit de passage du pont reliant l'île Notre-Dame au quartier Saint-Jacques, avec leurs singes qui faisaient des grimaces ou des acrobaties. Ou des pirouettes, on pourrait dire. Les cacahuètes n'étant pas encore connues à cette époque-là en Europe, on ne peut pas donner de lien direct avec celle ci Mais aujourd'hui, l'expression pourrait se rapprocher de gagner des cacahuètes, pour parler d'un salaire de très faible quantité ou proche du néant. Ne pourrait-on pas imaginer facilement le salaire ridicule des singes exploités dans le cirque pour leur tour de passe-passe Salaire composé exclusivement d'arachides Ouais, c'est peanuts Soit c'est véritablement un singe, et du coup c'est vrai que dans la chanson, ça amène quand même une histoire un peu amusante, mais c'est quand même un peu cruel envers les animaux. Soit c'est une, euh, une chanson raciste, qui parle effectivement d'une personne de couleur, euh, qui travaille dans un cirque, et qui est de petite taille. Mais la suite de la chanson nous donne d'autres indications. Sa maison est en carton, et ses escaliers sont en papier. Donc là, on a quand même bien l'image d'une personne qui est pauvre, qui n'a pas beaucoup de moyens. Euh, pour moi, ça confirme, ça vient vraiment appuyer cette idée que c'est sans doute une personne qui travaille dans un cirque et qui est exploitée, qui n'a pas beaucoup de moyens. Ou alors c'est simplement l'histoire d'un nain SDF, je veux dire, ça, ça pourrait être ça aussi, moi c'est juste ma vision des choses. Ou alors c'est une personne ou une créature de petite taille qui aime bien faire des acrobaties, qui aime bien manger des cacahuètes, et qui s'est fait arnaquer pour construire sa maison. Ou alors acheter une maison. Parce que je veux dire, une maison en carton et des escaliers en papier, faut quand même être un peu con. Quoi. Oui bonjour, c'est monsieur Vanneau de la société SolidaFuck. Vous aviez des questions par rapport à votre construction Des inquiétudes c'est-à-dire par rapport à quoi Aux matériaux utilisés Écoutez, j'ai votre dossier devant les yeux, là, il n'y a aucune inquiétude à avoir, Écou On est des experts, donc... Pour vous faire simple, on va utiliser de la fibre de cellulose naturelle pour toute la construction. Euh, je peux vous détailler ça. Pour les couvertures, on va principalement utiliser du craft liner. Euh, on va utiliser un procédé chimique à base de sulfate euh, ou à la soude. Euh, pour les canulures, on va utiliser du well and stuff. Qu'est-ce que ça veut dire Vous voulez... Du ciment de la pierre. <rire> écoutez, écoutez, on est dans une génération où il faut utiliser des matériaux maintenant recyclés, écologiques, et nous, je, je pense que notre société se doit de faire un pas vers ça. C'est du carton et du papier. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Le facteur y est monté, ouais. Euh, donc, certains d'entre vous savent que actuellement je suis facteur, donc en date de sortie de cette vidéo, hein, peut-être que dans quelques années je ne le serai plus, je ne sais pas, non parce que... Bon, bon, bon, bon, est-ce que c'est bien là Ah ouais, sympa la maison Alors, est-ce qu'il y a une sonnette quelque part Ici, là... Euh... Bon ben, j'y vais. On dirait la maison d'un petit homme. Waouh, couverture en craft liner et cannelure en wood and stuff, je dirais. Ouais, c'est bon, ça me semble assez sécurisé. Hein. Donc je suis d'accord et je suis conscient du fait qu'il faille essayer faire tout notre possible pour délivrer un recommandé en ma propre pour pouvoir vous le faire signer. Mais je vous avoue que si la maison ne n'inspire pas confiance, euh, bon là en l'occurrence c'est une maison dans laquelle on va pas monter, quoi, je veux dire... C'est con, quoi. Selon les maisons, on va quand même pouvoir analyser la situation. Je veux dire, si c'est une maison qui est entourée de douves avec des crocodiles, euh, et qu'il faut rentrer dedans pour pouvoir faire signer le recommandé, euh, je... à moins de s'appeler Indiana Jones, je... non, on va pas rentrer quoi. Il faut une sonnette à l'extérieur parce qu'on peut pas, de toute façon, on peut pas rentrer dans une propriété privée tant qu'on n'a pas votre autorisation. C'est vrai que c'est soit nous faire passer pour des idiots, soit nous faire passer pour des héros. Aller jusqu'au bout pour ça, euh, ça peut être honorable. Enfin, tout dépend ce qu'il y a dans la lettre. Bien sûr, en tombant, il se fait mal et il se calme se bout du Et si on veut faire un lien avec une personne qui travaille dans le cirque, ou une créature qui travaille dans le cirque, on peut se dire qu'elle est attachée au fait de faire, au fait de faire des blagues, euh, étant donné qu'elle travaille souvent avec des clowns, ou alors que c'est un clown... Euh, directement. Un clown qui fait des pirouettes, euh, voilà, qui ressemble à un singe, ou qui est un singe, littéralement, euh, et qui, euh, voilà, se dit, tiens, je vais faire une petite farce Je vais mettre un escalier en papier, comme ça, le prochain qui monte, se pètera la gueule Parce qu'entre eux, ils aiment bien se faire des blagues comme ça, mais... C'est vrai qu'entre eux, ils ont l'habitude. Mais <rire> envers quelqu'un d'autre, euh... voilà, c'est... Wouhou, c'est fun! C'est bon, il s'est juste fracturé le nez, c'est rigolo. <rire> mais bon, ils l'ont raccommodé avec du fil doré. Et là, j'ai cherché. J'ai vraiment cherché une explication à ça. Dans un ouvrage de 1712 écrit par Laurent Verduc, chirurgien français, dont le titre est La manière de guérir par le moyen des bandages les fractures et les luxations qui arrivent au corps humain, c'est tout ça le titre. Dans un passage où il nous parle de la manière de soigner une mâchoire fracturée, je lis « La mâchoire inférieure se peut fracturer par tout son corps bla pour bien joindre les os les uns contre les autres, et si les dents sont divisées, ébranlées et séparées hors de leurs alvéoles, elles doivent être réduites en leur place, en les liant et en les attachant contre celles qui seront fermes, avec un fil d'or ou d'argent, ou avec un petit fil d'archal, c'est comme du laiton, ou bien sur le champ avec du fil de lin ciré, il faut les tenir toujours liés jusqu'à ce que le cal soit fait. Et ouais, on peut donc soigner des fractures avec un fil d'or. Enfin là, en l'occurrence, c'est de la mâchoire, c'est pas du tout le nez, et bon, ça a été pas mal controversé plus tard, et il me semble qu'on n'utilise plus beaucoup ce genre de technique aujourd'hui. J'ai trouvé une autre utilisation dont j'ai vraiment envie de vous parler dans un ouvrage qui s'appelle Nouveaux éléments de médecine opératoire, écrit en 1840 par Alfred Armand Louis-Marie Valpeau, un professeur de chirurgie de la faculté de Paris qu'on connaît tous très bien, un procédé qu'on fait remonter jusqu'à Oribase, qui fut imaginé dans l'intention d'éviter la perte du testicule et de produire cependant les mêmes effets que la castration, et le point doré. Il consiste à passer un fil d'or autour du cordon et du sac, à comprimer ensuite de manière que ce dernier soit seul étranglé, enfin à réunir la plaie sans s'occuper de la présence du corps étranger que le malade doit garder le reste de sa vie. Ah oh. hmm. Je suis en train de penser à un mec en train de draguer avec ça. Oui, tu es spécial. Moi aussi je suis spécial. J'ai de l'or autour des couilles. Non. Je précise quand même qu'il a écrit, le ridicule d'une aussi sotte pratique ressort assez de lui-même, sans qu'il soit besoin de le révéler. Donc, voilà, pour ceux qui pensaient avoir trouvé un nouveau moyen de contraception, évitez. Même si ça embellit vos couilles. Donc, dans la suite de la chanson, vous le savez bien, le fil se casse. En l'occurrence, je pensais que c'était un fil en or, puisque j'ai fait mes petites recherches et c'est la seule explication que j'ai trouvée. Là, ça va plus du tout. Un, un fil d'or qui pète. Faut y aller quoi. Ce qui est encore plus fou, c'est que le nez s'envole. Alors je sais pas ce qui se passe, est-ce qu'il y a une tornade ou il y a un truc de fou qui se passe, je ne le comprends pas. Et ensuite on a un foutu avion à réaction qui passe et qui rattrape le bout du nez. What? What Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette chanson En soi, c'est très rigolo, mais je ne comprends pas. Cette chanson est très amusante, elle peut être chantée par des enfants, mais je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Quelle est l'explication J'ai cherché, et la seule explication possible pour qu'un avion puisse rattraper quelque chose en plein vol, c'est le Fulton Surface To Air Recovery System, plus communément appelé Stars, inventé par Robert Edison Fulton dans les années 50 pour la CIA. On appelle ça aussi le système Skyhook. Si ça parle à certains d'entre vous, c'est probablement que vous avez vu le film The Dark Knight de Christopher Nolan dans lequel Batman s'extirpe d'un immeuble à l'aide de ce système. Et ouais, ça existe. Et ça marche. Concrètement, le principe est simple. Un paquet Skyhook comprend un harnais et un dispositif pour envoyer un ballon d'hélium dans les airs. L'avion, dont le nez est équipé d'une sorte de paire de cornes, repère le ballon et se positionne dans l'axe des marques sur le câble. En passant, il coupe le câble et libère le ballon. Et simultanément, il récupère la personne ou euh, le nez du facteur. Ok, je suis en train de me demander si la blague du clown n'est pas allée trop loin et que le fil doré, en fait, c'est bien plus qu'un simple fil. Mais là, c'est quand même allé très loin, quoi Je veux dire, faut vraiment que je creuse, que je cherche des explications de fou pour, pour déchiffrer ces paroles Et alors, au début, il y avait un petit peu de logique, c'était un petit peu sensé quand même Même si c'était un peu, voilà, tiré par les cheveux, euh, capillotracté comme on aime dire je veux dire, là, à la fin, ça, on pète un câble. Comment vous voulez qu'un avion récupère un morceau de nez qui s'est fait arracher par un... alors qu'il était recousu au fil d'orge je... Alors, qui est le coupable Qui a écrit cette connerie Qui se dénonce hein Mais elle s'est déjà dénoncée. Puisque nous avons reçu récemment les aveux d'une ancienne institutrice du nom de Gabrielle Grandière, née en 1920, qui aurait créé cette chanson en 1951. Regardons quelques extraits de son interview. Je me mets en travers du bureau, c'est un petit homme, je dis oui, oui, oui. Tout à coup, pof, au bout d'un moment, bon, j'ai dit ça y est, c'est bon, on va essayer. Pourquoi j'ai bipirouette et cacahuète Je dansais, absolument rien. La maison est en carton, ça, ça coulait de sauce. il y, y quelqu'un qui, qui, qui Alors, le facteur, je me suis dit, le facteur, tout c'est venu en 10 minutes. Hein. Ouais, alors moi j'ai inventé comme ça une chanson en quelques minutes et elle est connue partout en France maintenant. <rire> Aucun problème, je m'en fous. <rire> je dis pas que c'est impossible parce qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont écrit des chansons même sans y réfléchir, alors, ils ont pris un générateur de mots aléatoires et bah, ils ont inventé une chanson, et encore, il y a même des mots, ou des conjugaisons qui n'existent pas, donc euh, C'est tout à fait possible. Le seul truc que je trouve bizarre, c'est que la mamie, elle a quand même attendu plus de 60 ans pour dire que c'est elle qui l'a créée. Tout le monde la chante, cette chanson, tout le monde la connaît C'est quand même un peu bizarre qu'elle se soit pas manifestée avant, ou alors que même certains, certaines connaissances ne lui aient pas dit « Attends, il faut quand même que tu mettes ton nom, euh, voilà, qu'on qu sache d'où ça vient !» Je trouve ça dingue, quoi, c'est... Bon, elle a quand même précisé que les deux dernières strophes n'étaient pas dans la chanson originale et qu'elles ne sont pas d'elle, ce qui me rassure un petit peu, parce que ces deux dernières strophes, c'était quand même un petit peu dur à analyser, je, je ne comprends pas, pour moi c'est encore pire que le reste, et c'est vrai que la manière dont elle a construit la chanson et l'explication qu'elle en a donnée euh, paraissent quand même plutôt sensées et plutôt logiques, voilà, dans, une, dans un esprit de petite comptine à chanter aux enfants. Elle est toute mignonne, cette mamie, euh, on a envie de la croire, on a l'impression qu'elle est honnête, donc je, moi je pense on peut lui faire confiance, tout en gardant une certaine retenue. Ce qu'on peut en tirer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une histoire qui ait du sens, il n'y a pas besoin d'avoir de logique pour qu'une chanson puisse être adorée par les enfants, que tous les adultes puissent la connaître, qu'elle soit chantée partout dans le pays. Il suffit simplement d'être totalement défoncé. J'ai fait n'importe quoi Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des Contines de la Défonce. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, et lâcher un petit com pour dire ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce vers le bas si vous n'avez pas apprécié, mais rajoutez un petit commentaire pour justifier pourquoi vous l'avez mis, c'est quand même mieux. Partagez la vidéo à tous vos proches pour qu'ils puissent comprendre cette chanson et nous partager leur connaissance à ce propos. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les dernières vidéos qui vont sortir. Un énorme merci à toutes ces personnes qui continuent de me faire des dons sur Tipeee, ça m'encourage à faire des vidéos, ça me motive, ça me fait du bien, et ça m'impressionne de voir cette générosité. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter. Je vous oblige à regarder la dernière vidéo qu'on a faite sur la chaîne BeFalse avec Boyel, où on a fait un détournement de Star Wars, l'épisode 7. J'ai participé à l'écriture et j'ai donné ma voix à deux personnages. J'adore écrire ce genre d'histoire un peu loufoque et des dialogues un peu inattendus. Donc je vous partage un petit peu de ma passion au travers de ça. Merci d'être là pour moi, je vous dis à très bientôt, le plus tôt possible, je vous le promets.